Sauriez-vous me dire quel est précisément l'objet de votre venue Je ne sais pas trop. Il y a quelque chose qui me paralyse, mais je ne sais pas quoi. Je me sens comme un petit animal sans défense. Comme une proie Oui, comme une proie. Donc c'est un phénomène qui vous poursuit Oui, mais je comprends pas comment ça fonctionne. J'en ai juste l'appréhension, en permanence. Jusqu'à ce que ça se reproduise de nouveau. Expliquez-moi à quel moment se manifeste ce phénomène Et après ça, je sais pas pourquoi, mais je me mets à paniquer. J'ai l'impression qu'on m'écrase la cage thoracique et je finis pratiquement toujours par m'évanouir. Vous pourriez peut-être, dans ce cas, envisager de cesser votre activité. Vous savez bien que je peux pas faire ça. J'en ai besoin. Je fais comment pour vivre moi Mademoiselle Oui. Vous êtes hématophobe. Vous êtes un vampire qui a peur du sang. Frustration. Non, ça, je l'attends là, ça fait une heure que je prends hot. Géjineco. Non, non, non, non, non, enfin elle est partie avec euh, mon frère. Attends. Je crois que c'est. Je te rappelle, hein Salut Mon cœur <rire> J'ai une grande nouvelle <rire> Tu vas être tonton frustration. Bah Champagne. Oh, allez. allez, champagne. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ah, putain.